Bonjour à tous et bienvenue euh, pour la présentation de la formation informatique sous statut apprenti. Euh, je suis accompagnée de, de Amira Jamelassani donc qui est le responsable de la formation. Bonjour à vous et merci d'être venu. Et aussi d'Alexandre de, Delaouze, donc qui est en troisième année euh, dans cette formation-là. Bonjour. Euh, je crois qu'on a aussi un industriel, euh, donc qui pourra intervenir avec nous euh, en visio, qui s'appelle oui. Alexandre Friker. Bonjour merci. Alexandre. Bonjour à tous. Je crois que votre micro tout... est désactivé. Ben mon micro... Pour moi, il, parle, il a l'air activé. Ah, je il, crois pour moi, il, est, il mon... est activé. que c'est -ce bien donc, Je ouais. reviendrai vers vous juste après, peut-être pour vous poser quelques ouais. questions euh, sur euh, l'alternance. Et, euh, et on va peut-être commencer donc, par cette présentation euh, de la formation en général. Donc Amir, c'est quoi le métier d'ingénieur, déjà, tout d'abord Alors, euh, euh, bonsoir à toutes et à tous. Euh, Je vais donc commencer par aborder avec vous cette, cette question qui, effectivement, est, est importante, donc le métier d'ingénieur. Euh, le, le, les, les ingénieurs, de manière générale, ont un rôle dans la création euh, des différents produits euh, en, en notre possession. Euh, les, les ingénieurs vont contribuer à, à la conception, à la réalisation, à, à la mise en œuvre des, des systèmes, des produits des services que nous utilisons euh, au, au quotidien et par conséquent, l'ingénieur va contribuer à, à la conception de, de notre écosystème qui euh, aujourd'hui est un écosystème mondial et donc euh, l'ingénieur a fortiori va avoir un rôle particulièrement euh, important euh, dans euh, l'accompagnement des transitions que nous vivons euh, aujourd'hui, à savoir la transition énergétique, la transition numérique, la transition euh, euh, environnementale. Et donc l'ingénieur va devoir accompagner ces transitions pour euh, nous construire un, un avenir durable, une planète durable. Et donc le concept ou la notion de... De développement durable est un concept qui est particulièrement important tout au long de la carrière de, de l'ingénieur. Et du coup plus spécifiquement donc un ingénieur en informatique, quel est, quel est son rôle Qu'est-ce qu'il va faire Alors le, le métier d'ingénieur de, de, informatique, comporte de, de, de nombreuses spécialités, plus précisément, le, la fonction d'ingénieur informatique comporte de nombreuses spécialités, donc à savoir euh, euh, les ingénieurs réseau et télécommunications, il y a les ingénieurs développement logiciel, il y a les ingénieurs euh, internet et multimédia, les, inter, les, les, les ingénieurs de, de gestion. Et euh, au sein de, de notre formation, donc la FISA informatique à l'UTBM, eh le cœur de métier, c'est de former des euh, ingénieurs en système d'information. Donc en système d'information. Et du coup, système d'information, qu'est-ce que ça veut dire exactement Alors, les, les systèmes d'information et, et le choix que nous avons... Euh, fait euh, pour cette formation, euh, c'est un choix euh, euh, très important parce que euh, le, les systèmes d'information représentent les, les poumons de, de, de l'entreprise. Euh, c'est ce qui va, euh, ce sont les, les, les outils indispensables qui sont au service des différents métiers de, de l'entreprise. Et donc, euh, tout au long de, de la formation, les, les étudiants vont appréhender les différents outils et, euh, techniques qui vont leur permettre de maîtriser l'information euh, au sein de l'entreprise et donc l'information au sein de l'entreprise est quelque chose de vital évidemment et donc ce qu'on va s'attacher à leur apporter ce sont les outils, les techniques, les méthodes qui vont leur permettre euh, d'exploiter de, euh, l'information et donc on va voir euh, les réseaux et systèmes pour la partie gestion stockage de l'information jusqu'à l'intelligence artificielle pour la partie exploitation de cette de cette information. Et donc le, la culture d'entreprise, et eh bien c'est quelque chose qui fait partie euh, de manière très importante dans cette euh, dans cette formation. La, la culture d'entreprise est quelque chose d'important pour l'ingénieur de manière générale. Euh, pour euh, l'ingénieur en système d'information, ça l'est encore plus parce que euh, le, le, le système d'information ne se limite pas au seul euh, réseau local de l'entreprise, mais à un réseau mondial aujourd'hui. Okay. Euh, donc après, peut-être plus des questions sur comment se déroule le cursus en général Alors, euh, avant d'aborder le, le cursus en, en, en lui-même, euh, ah, des... ah, bon. voilà <rire> une précision quant euh, à cette formation et au métier et au type d'ingénieur qu'on va rencontrer. Donc, les, les ingénieurs en système d'information en France, déjà, un point important, c'est ils représentent 44% des ingénieurs en France de toutes spécialités confondues. Et donc, leur, leur mission, ça va être effectivement de maîtriser cette, cette information qui est importante au sein de, de, de, de l'entreprise. Et donc, ils vont être amenés à, à conduire des projets, à développer, à déployer, à maintenir, à, à faire évoluer des, des outils des outils qui vont assister les dirigeants dans leur prise de, de décision. Donc, le, le cursus plus en détail maintenant Donc Et donc, euh, concernant le, le cursus, euh, je vais... Euh, préciser le, le fonctionnement de cette, de cette formation qui est par apprentissage et donc qui va euh, permettre aux étudiants euh, de, de suivre une formation euh, d'ingénieur tout à fait standard et normal en termes de volume horaire. Les étudiants vont suivre les 600 heures de formation qui vont leur permettre d'acquérir le diplôme d'ingénieurs et parallèlement à ça, ils vont passer en entreprise l'équivalent de 1800 heures soit pratiquement un an et demi ou deux ans qui à la sortie de leur formation leur permettra d'avoir une expérience relativement euh, intéressante. Alors le cursus en lui-même et l'organisation de, de cette euh, formation, les étudiants vont suivre des euh, enseignements euh, en sciences et techniques de, de, de l'ingénieur. Ils vont suivre des enseignements de langue et particulièrement l'anglais qui est euh, euh, nécessaire pour la diplomation. Et ensuite, ils vont suivre des enseignements d'humanité. Et donc, les trois quarts des, des enseignements sont des enseignements en sciences et techniques de l'ingénieur que nous avons organisés dans, sous, sous forme de pôles de compétences. Et donc, on a quatre pôles de compétences. Le premier étant la programmation, où on va ici apporter aux étudiants l'ensemble des outils techniques et, et, et méthodes qui vont leur permettre de, développement, de développer des logiciels, euh, des applications à l'état de l'art. Euh, on a le deuxième pôle de compétences qui est euh, système et euh, cybersécurité euh, où on va ici leur apporter les éléments qui vont leur permettre à la fois de développer des logiciels ou des applications sécurisées et de les faire tourner dans des environnements sécurisés. Le troisième pôle de compétences, c'est le pôle Big Data, dans lequel on va donner aux étudiants les éléments qui leur permettent de manipuler les données et aujourd'hui euh, on est dans une ère où la quantité de données qu'on manipule est énorme et donc euh, dans ce pôle de compétences les étudiants auront euh, tous les éléments qui vont leur permettre justement d'aborder cette problématique de manière relativement aisée et enfin le dernier pôle de compétences c'est l'intelligence artificielle euh, ici les étudiants vont avoir euh, les, euh, les compétences pour pouvoir exploiter euh, ces, euh, ces données-là. Euh, et donc, on va balayer les techniques et outils de l'intelligence artificielle depuis la recherche opérationnelle euh, pour les problématiques d'optimisation, de planification, d'affectation, euh, jusqu'à euh, jusqu l'apprentissage ou au deep learning qui permet de exploiter les connaissances, extraire des connaissances et améliorer de manière générale les systèmes euh, qu'on euh, qu qu peut être amené à développer. Donc, euh, rapidement, euh, euh, on a sur ce slide les, euh, les différents enseignements euh, qui sont présentés dans ces... Euh, pôles de, de, de compétences et comme vous pouvez le voir, euh, eh bien, euh, on a euh, l'essentiel des enseignements euh, qui sont euh, nécessaires pour euh, chacun des, des, des pôles. Euh, parallèlement à ça, euh, donc on a les enseignements en langue et euh, humanité. Euh, L'anglais est la première langue qui va, euh, être, euh, sur laquelle euh, on va euh, s'attacher à apporter les, les compétences aux étudiants parce que les étudiants sont censés obtenir euh, un niveau équivalent au B2 ou supérieur pour être effectivement diplômés et à l'issue de, de, de cette acquisition de, de, de cette compétence et eh bien les étudiants ont la possibilité d'aborder d'autres langues au sein de, de la formation telles que le, le chinois par exemple et ensuite il y a des enseignements d'humanité donc culture générale, la civilisation anglo-saxonne, la communication orale et écrite ou encore en économie, donc la gestion d'entreprise ou, de, ou le management, le droit ou l'entrepreneuriat. Et que font les diplômés lorsqu'ils ont fini leur formation Alors, au niveau des, des métiers occupés par les diplômés de la FISA informatique, la formation étant transversale et elle va effectivement depuis les réseaux et systèmes jusqu'à l'intelligence artificielle, eh bien on se rend compte que les étudiants diplômés chez nous occupent des postes d'administrateurs de bases de données et de réseaux, des architectes systèmes, chefs de projet, ingénieurs de recherche, responsable de projet ou directeur de systèmes d'information. Et donc quand quand on regarde ce, ce diagramme, eh bien, on se rend compte que euh, 70% environ des étudiants euh, travaillent dans l'ingénierie du logiciel, l'ingénierie système, dans les systèmes d'information ou dans l'ingénierie réseau. Donc c'est à peu près les, les deux tiers de, des, des étudiants formés chez nous. Et le tiers restant, eh bien, on va retrouver des étudiants qui euh, travaillent dans le domaine de, de, de la recherche et du développement. On va retrouver des étudiants dans le conseil. Euh, on va aussi retrouver des étudiants dans le management euh, ou dans le commercial comme dans la production ou, euh, ou les méthodes. Donc c'est vraiment une formation transversale. D'accord et j'imagine aussi que vous avez euh, des entreprises peut-être partenaires Alors évidemment euh, c'est une formation par apprentissage et donc les étudiants qui sont chez nous, euh, sont en contrat et sont salariés d'une entreprise. Donc, ils ont un statut euh, d'apprenti euh, qui leur permet euh, à la fois d'être étudiant euh, pendant les trois années et donc d'acquérir le diplôme d'ingénieur, mais en même temps d'être euh, salarié de, de, de l'entreprise, de bénéficier des avantages euh, en étant euh, salariés et puis de bénéficier de l'expérience de ces entreprises et donc parmi des entreprises qui nous font confiance depuis maintenant plus de dix ans, eh bien on a euh, le, le commissariat à l'énergie atomique, on a euh, Orange, euh, on a PSA euh, qui euh, aujourd'hui euh, s'appelle euh, Stellantis depuis sa fusion avec euh, Fiat, et euh, on a avec nous euh, Alexandre Fricker, oui. donc qui est un industriel qui fait partie de, de Stédentis, euh, qui nous accompagne dans cette aventure euh, depuis quelques années, à la fois en tant qu'industriel, euh, en accueillant des étudiants dans son service, mais aussi en étant intervenant dans la formation et en nous apportant ses compétences euh, industrielles. Voilà. Donc Peut-être qu'on peut, on peut avoir euh, Alexandre avec nous oui. sur le plateau, pour profiter de sa oui. présence. Tout à fait. Euh, pour lui poser quelques questions. Bonjour Alexandre. Bonjour. Enfin, Rebonjour. Rebonjour. Euh, donc, euh, peut-être euh, une question qui me vient. Donc, pourquoi est-ce que vous prenez des alternants euh, de l'UTBM Qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent apporter euh, en des, plus dans pourquoi, une équipe Pourquoi des alternants L'intérêt de l'alternance, un, un ingénieur, moi je suis ingénieur de formation aussi, euh, je ne l'ai pas fait en alternance à l'époque. Euh, Qu'est-ce que ça voulait dire un, un, un étudiant euh, ingénieur qui n'est pas alternant C'est-à-dire chaque année il doit chercher une entreprise en généralement différente pour aller faire des stages et c'est des stages qui sont des missions courtes. Moi typiquement dans mon cursus, en première année c'était un stage d'un mois, en deuxième année un stage de trois mois et en dernière année un stage de quatre mois. Euh, un étudiant, un alternant à l'UTBM va faire grosso modo chaque année six mois de présence en entreprise, donc c'est sur une durée donc déjà plus longue et va pouvoir se développer au sein de la même entreprise pendant trois ans. Donc, il y a une continuité, une progressivité, et on peut s'engager, on va dire, sur des réalisations plus complexes, plus réalistes et donc plus intéressantes à la fois pour l'entreprise, parce que ça va être quelque chose qui va être fini et qu'on va pouvoir, on va dire même euh, améliorer par, en étant de plus en plus profond année après année, mais aussi pour l'étudiant qui ne va pas avoir une tâche euh, qui va lui sembler, on va dire, futile, qui n'intéresse que l'étudiant pendant sa durée de stage brève, mais quelque chose qui va être utile pour l'entreprise et sur lequel il euh, voit l'importance de son travail. D'accord, merci beaucoup. Euh, donc dans le domaine de l'informatique, quel type de, de mission est-ce que vous avez pour, euh, pour les alternants Parce que Stellantis, c'est vrai qu'on pense beaucoup aux, aux véhicules, du coup, mais, mais quels sont les rôles informatiques qu'on peut trouver là-bas Moi, principalement, je suis dans le domaine du big data. D Donc, euh, c'est un domaine qui, euh, dont je m'occupe euh, sur la partie low processing depuis 8 ans maintenant. Euh, à titre d'information, juste histoire de vous montrer la, la, la, la volumétrie, c'est 12 milliards d'événements qu'on collecte chaque jour euh, et une croissance qui fait à peu près x2, fois 3 fois chaque année. Donc, on a à la fois la problématique d'un domaine complexe, d'un domaine en forte évolution, et du multitude, comme avait bien, bien, ça avait été bien présenté auparavant, on travaille aussi bien avec le domaine de la conception véhicule, avec le domaine de la fabrication, avec le domaine de la banque. Donc, on est les interlocuteurs des différents domaines de l'entreprise. Les domaines pièces de rechange aussi, il y, a, il y a tous ces domaines-là. Donc, pour ces domaines, on les aide à collecter l'information. Donc En première année, en général, on, on met l'alternant devant le traitement des données euh, d'un de nos clients. Et donc d'une application particulière où ils vont juste à la collecte des données pour ce domaine là l'année suivante en général on va plus loin en leur montrant à la fois le côté gestion de l'infrastructure de, de, de, de nos outils à la fois fonctionnalités avancées style machine learning donc un peu le, le, le début de l'intelligence artificielle de, de façon à construire quelque chose de plus complexe et en dernière année on, on, on les fait participer à la fois à, euh, on va dire, euh, l'industrialisation, gestion des, des, des nouvelles versions produits, euh, on va dire, une vision plus complète du périmètre. Euh, participer aussi au niveau euh, plan, plan de charge, planning futur, de l'évolution du domaine, du service, etc. Donc, ce qui permet de construire comme ça une, une évolution de compétences euh, qui, va, qui monte en puissance sur trois années. Et du coup, est-ce qu'on peut dire qu'à la fin des trois ans, ou même au cours des trois ans, euh, l'étudiant de, devient euh, totalement autonome euh, En général, problème. je fais tout pour que, dès la première année, dès, on va dire, euh, les premiers mois, après les premiers mois d'alternance, on va dire, hein, en fonction des individus, hein, chacun va à son rythme, mais on va dire, au bout de trois mois de passage en entreprise, en général, je considère qu'ils sont euh, autonomes pour... Euh, aller chercher l'information, se renseigner, euh, et, et même en général, je leur permets une certaine autonomie de pilotage de projets avec leurs interlocuteurs euh, métiers. D'accord. Et donc, comment euh, vous, en tant qu'entreprise, qu vous vous adaptez euh, à, à ce rythme d'alternance, donc entre, enfin, à moitié en entreprise, à moitié en cours bah, Là, ça dépend des, des, des écoles. Le choix de l'UTBM est de faire des, des alternances, on va dire, longues, c'est-à-dire en première année, c'est plutôt des périodes de deux mois, en deuxième année, des périodes de trois mois, et en dernière année, euh, des périodes de six mois. Donc, ce qui permet une continuité. Pour moi, euh, je, très rapidement, je ne gère plus de différence entre une personne de l'équipe et un alternant. Il y a un peu plus d'attention euh, au début, parce qu'on euh, pourrait considérer qu'étant étudiant, ils vont avoir, on va dire, plus de difficultés de, de, de, de, pour rentrer dans le métier, dans le domaine. Mais je dirais bien, plus on est jeune, plus l'adaptation est facile, plus les cerveaux sont, on va dire, malléables et, et s'intègrent facilement sur des nouveaux métiers, et des nouveaux concepts. Et donc actuellement, au, au sein du groupe Stellantis, enfin, vous avez combien d'alternants euh, dans mon équipe, j'en ai deux, un de l'UTBM et un d'une du, autre école. Euh, mais je pense que venant de l'UTBM, chaque année, on est en général entre 8 et 15 alternants euh, sur la région de, venant de l'UTBM, tout à fait. D'accord, que... bah, bah merci beaucoup pour ces réponses. Euh, on a aussi Alexandre Delaous qui est avec nous. Donc, tu en troisième année de, de FISA informatique. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours Comment ça t'est venu de, de postuler euh, bah, à l'UTBM pour faire, pour faire cette formation Tout à fait. Donc, euh, moi, j'ai fait un bac scientifique. Et donc, euh, j'ai découvert l'informatique à ce moment-là à travers une option en terminale. Et donc, euh, après, j'ai ai bien aimé l'informatique et je me suis dirigé vers un DUT informatique où, euh, là, en fait, c'était un DUT où on a vu euh, pas mal d'aspects de, de l'informatique, donc en passant par les bases de données, euh, les, la programmation. Et euh, ça m'a conforté dans, dans l'idée de vouloir faire euh, de l'informatique plus tard et d'en faire mon métier. Donc, euh, j'ai découvert l'UTBM en faisant mes recherches. Et euh, c'est vrai que la possibilité de faire de l'alternance au sein de l'UTBM, ça a été vraiment euh, un atout euh, majeur. Mm -hmm. Et euh, du coup, je me suis lancé, j'ai postulé euh, pour intégrer euh, cette formation. Et j'ai eu la chance euh, d'avoir été pris, donc euh, c'était euh, euh, une euh, très bonne nouvelle. D'accord. Et euh, du coup, en parallèle, on a dû chercher une entreprise, mm -hmm. vu que j'ai postulé pour la formation euh, en alternance. Et donc euh, il y avait un job dating proposé par l'UTBM à l'action Donc, de... donc l'UTBM t'a quand même aidé à ouais, chercher cette entreprise. Exactement, il y a, on a eu des, des outils pour trouver cette, cette alternance, notamment du coup à travers ce job dating. Et euh, donc là il y a eu plusieurs entreprises euh, du coup euh, du secteur de l'Alsace, hein, mais aussi euh, d'ailleurs. Et donc c'est là où j'ai retrouvé, j'ai rencontré mon entreprise et donc je fais actuellement mon alternance au sein Energy système Clemcy et le siège social se situe à Mulhouse. D'accord et qu'est-ce que tu fais là-bas comme mission Donc euh, en fait euh, la première année vu qu'on n'a aucune euh, expérience en entreprise, c'est euh, une première année d'adaptation principalement où en fait où on découvre ce que ce que c'est l'informatique dans le domaine de enfin dans le monde de l'entreprise, on s'aperçoit que c'est quand même différent de, de il y a des différences quand même de, par rapport à ce qu'on se fait de, du travail en entreprise. Ouais. Euh, du coup, c'est une première phase vraiment d'adaptation. Euh, j'ai travaillé sur un premier projet dans le domaine de l'industrie 4.0. Et donc euh, là, dès le début, euh, j'ai quand même mis la main à la pâte. Et donc, tu as eu des responsabilités quand même. Voilà, j'ai développé, on m'a donné euh, des, des, des modules à développer sur une application dans le domaine de l'industrie 4.0. Et euh, en même temps on travailler sur cette application, on découvre aussi un environnement de, de travail. Donc euh, première, pour ma première année, c'était le secteur de l'industrie et l'industrie 4.0. Et euh, pour ma deuxième année, euh, vu que enfin, je suis monté en compétences euh, grâce à cette première année, euh, j'ai évolué sur un autre projet sur, dans le domaine de, de la médecine. Et donc euh, là, vraiment, on m'a donné plus de, de responsabilités. J'ai commencé à faire de la conception et ensuite euh, du développement. Et on s'aperçoit qu'il y a vraiment une montée en compétences déjà pendant ces deux ans. Et aussi on se sent beaucoup plus à l'aise dans le monde de l'entreprise et aussi nous-mêmes niveau compétences. Et du coup, aujourd'hui, tu te sens plutôt euh, comme un étudiant, comme un salarié, un peu les deux Alors, euh, plus, plus on avance dans la formation, plus on se sent euh, salarié. Enfin, on est déjà salarié euh, en entrant euh, en entreprise, mm -hmm. mais euh, on sent qu'on est plus considéré comme un salarié euh, à la fin. On, les gens viennent nous voir directement en entreprise. Et euh, même euh, au sein de l'école, je trouve qu'on a une relation de, de, fin, de, de professionnel, si je puis dire. Parce que euh, c'est vrai que quand on arrive avec une nouvelle matière, l'enseignant Le, nous demande à chacun dans quelle entreprise on, fait, on, on est et on évolue et ça permet d'établir un lien vraiment professionnel où l'enseignant des fois rebondit sur nos expériences mmh. au sein de l'entreprise donc on a toujours cette continuité de professionnels même au sein de l'école. D'accord. Ok, et est-ce euh, qu'on est qu en tu arrives quand même à avoir euh, une vie étudiante, des activités quand tu es sur site, est-ce que vous restez plutôt en groupe entre alternants ou est-ce que vous vous mélangez un peu aux autres euh, personnes de l'école En entreprise ou à l'école À l'école plutôt. Euh, bah, à l'école, on, euh, bah, on est déjà dans, dans notre promo, on, à chaque fois qu'on se retrouve, bah, c'est le moment de, de lier des amitiés, parce que c'est vrai qu'on n'est pas tout le temps à l'école, donc euh, la vie étudiante elle est un peu différente, et mm -hmm. euh, au contraire je trouve que ça nous rapproche, comme on a les, les mêmes expériences, on, on se raconte un peu nos expériences en entreprise. Après, il y a la vie étudiante aussi que propose l'UTBM, qui nous permet aussi de, de renforcer ces liens. Donc, non, on a, quand même, on a quand même une vie sociale à côté de nos études. Et même dans l'entreprise aussi, donc ton intégration, elle s'est fait comment Assez Alors, facilement. ouais, l'intégration, déjà, pour ma part en tout cas, chez Fage Energy System, on a vraiment un accompagnement. Mmh. Dès le début, on a un petit peu un parcours d'intégration où on rencontre différentes personnes que l'on risque de côtoyer durant ces trois ans. Et euh, du coup, on a aussi un accompagnement avec notre tuteur entreprise qui, euh, bah, qui est là pour nous pour pour accompagner au début. Et puis, euh, si on a la moindre question, euh, on ne doit pas hésiter. Donc, euh, c'est donc vraiment un, un plus. quoi. D'accord. Très bien. Euh, donc, je vois qu'il y, y a quelques questions dans le chat. Peut-être juste avant d'y répondre, on va rappeler que donc, la formation, elle s'effectue sur deux sites, c'est ça enfin, Il y a Belfort oui. et Alors, il y a le, le... CFAI. Effectivement, euh, le, le, la formation est sur deux sites. Euh, il y a euh, deux, euh, deux structures qui interviennent dans le cadre de cette formation par apprentissage, l'UTBM et euh, le CFAI. Et donc, euh, l'enseignement se fait en partie euh, sur le site de Belfort pour ce qui concerne l'UTBM, et donc c'est à 80%, euh, sur ce site et à 20% à peu près, on est sur le site du CFAI à aix cours D'accord. Donc je vous propose peut-être de regarder ben, quelques images du site de Belfort, un peu pour se faire une idée euh, de, du lieu de vie. Et, euh, et on se retrouve juste après ben, pour répondre à vos questions dans le chat. A tout de suite.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 Euh, si on revient un peu aux questions qui sont posées dans le chat, donc on voit que ça parle à peu près partout d'admission. Donc peut-être on va faire une réponse globale pour tout ça, Amir. Oui. Euh, comment se passent les admissions pour cette formation Quel est le type de profil recherché Alors, euh, le, le profil typiquement euh, pour cette formation, c'est des étudiants qui ont un diplôme de niveau Bac plus +2 ou Bac plus +3 en informatique. Alors on a euh, effectivement des, des licences en informatique, donc des L2, L3 en informatique, des DUT en, en informatique, ce qui représente l'essentiel de, de notre vivier. Euh, mais euh, on, on, on a aussi euh, de temps en temps des étudiants issus de prépa qui intègre la FISA euh, quand même. Euh, donc l'admission, elle se fait euh, sur dossier et euh, un entretien. Et évidemment, là, je vois qu'il y a une question concernant les personnes ou les étudiants, les candidats qui sont à l'étranger. Aujourd'hui, malheureusement, avec les conditions sanitaires, euh, la visio est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Et donc euh, la distance ne pose pas concrètement de, de, de, de problème. Euh, au niveau euh, des, des différentes étapes d'admission euh, euh, on a un premier, une première étape, un premier processus qui va euh, consister à euh, sélectionner les étudiants qui sont euh, admissibles donc qui ont euh, logiquement le niveau pour suivre euh, la formation à l'issue de, ce, de cette première étape, les étudiants admissibles donc vont devoir chercher une entreprise qui va les accueillir. Et une fois l'entreprise trouvée, le contrat signé, alors l'étudiant est admis à la formation. Et pour ce processus de recherche d'entreprise, de, euh, évidemment, le CFAI et l'UTBM accompagnent les, euh, les, les étudiants en leur proposant euh, un certain nombre d'offres, en les mettant en relation avec les entreprises. Et nous organisons, euh, euh, euh, généralement vers le mois de mai, euh, un forum euh, où on va mettre en relation les entreprises à la recherche d'apprentis et les candidats qui sont admissibles. Et donc on va les accompagner tout au long de, de ce processus. Euh, après, en termes de nombre d'étudiants, si effectivement, euh, à un moment donné, euh, les formations ou la formation était limitée à 28 candidats. Euh, Aujourd'hui, euh, la législation euh, a fait sauter cette limite et donc on est logiquement, dans la capacité de recevoir autant d'étudiants qu'on souhaite. Ceci dit, nous avons choisi, nous, pour rester aujourd'hui dans un cadre optimal pour nos étudiants, de limiter le nombre de candidats admis à 30. 30, ok. Et donc, pour les candidats qui n'auraient, par exemple, pas trouvé d'entreprise euh, Est-ce qu'ils peuvent se retourner sur la formation euh, informatique euh, sous statut étudiant Alors c'est une possibilité euh, donc, que qu'offre effectivement euh, l'UTBM, le fait d'avoir euh, une formation euh, sous statut étudiant et une formation sous statut apprenti. Donc les, les ponts existent entre les deux formations. Alors premièrement, euh, le... le, le la formation débute début septembre. Euh, les étudiants, euh, euh, logiquement, euh, début septembre, euh, ont déjà signé leur contrat euh, en, avec une, une entreprise. Euh, et il nous arrive, quand il y a encore de la place, euh, d'accueillir des étudiants pendant le mois de septembre. D'accord. Parce que euh, ce mois de septembre, en général, il est passé au sein de l'entreprise et l'enseignement à proprement dit commence début octobre. OK. Donc ça laisse quand même un petit une petite marge. Ça laisse une marge. Et c'est mieux de le trouver rapidement. N mais logiquement aujourd'hui au vu de l'intérêt que portent les entreprises à, à l'apprentissage, il y a vraiment beaucoup beaucoup d'offres. D'accord. Et je vois qu'il y a une question peut-être un peu plus spécifique sur euh, ⁇ Peut-on intégrer votre formation en FISA avec un DUT GE2I ⁇ Alors, euh, oui, ce n'est pas, euh, pas impossible. La, la formation GE2I intègre... Des, des enseignements d'informatique, et donc ce sont les bases de, de l'informatique, et on a déjà eu effectivement des étudiants euh, issus d'un DUT euh, GE2I. D'accord. Oui. Euh, si on parlait maintenant un petit peu d'étrangers, donc on, on doit partir à l'étranger oui. pendant, euh, pendant l'alternance aussi, oui. euh, comment est-ce que ça se passe Est-ce que toi, Alexandre, as pu déjà partir oui, alors moi j'ai eu la, la chance de partir parce qu'on le connaît tous, il y a eu la, la période de, du Covid. Oui. Donc euh, en fait là, ça a été euh, exceptionnellement suspendu, enfin, on n'était plus obligé de le faire euh, mm -hmm. pendant notre formation. Mais dans l'idéal oui, on, on, peut, euh, on peut partir et euh, moi j'avais vraiment envie de, de partir à l'étranger, de vivre cette expérience euh, à l'international. Donc euh, je suis parti au Maroc, à Casablanca pendant euh, quatre semaines où j'ai fait un stage dans une start-up d'une étudiante qui était de l'UTBM qui a okay. monté sa start-up au Maroc. Et donc, donc voilà, c'était hyper enrichissant et une très belle expérience. Et du coup, tu es parti pendant ta période d'entreprise ou ta période. Euh... Alors, oui, on part. Euh, enfin, normalement, on part pendant la période d'entreprise. Il y a une mise à disposition de l'étudiant dans, dans une autre entreprise pour pouvoir travailler potentiellement bah, dans une autre entreprise. Et euh, du coup, euh, oui, voilà, je me rappelle. Je... D'accord, ok. Oui, alors effectivement, hein, c'est une période qui est obligatoire mmh. dans la diplomation. Euh, C'est une période de 12 semaines euh, que euh, les étudiants doivent euh, passer euh, à l'étranger pendant les périodes en entreprise. entreprise. Voilà. Okay. Et donc, généralement, euh, soit leur entreprise d'accueil dispose euh, de, euh, de sites à l'étranger, auquel cas l'étudiant est envoyé sur euh, ce site, ou l'entreprise a une relation avec des entreprises à l'étranger et l'étudiant peut y aller, ou alors euh, l'étudiant peut choisir d'aller dans une entreprise quelconque. Et donc cette période de 12 semaines est une période qui est obligatoire dans la formation de, de, de, de l'apprenti. Donc on va peut-être reprendre Alexandre Fricaire avec nous pour, euh, pour lui demander justement si euh, chez Stellantis on peut... Euh, on peut euh, Aller à, euh, à l'étranger aussi Tout à fait, tout à fait. moi j'ai eu deux, deux alternants qui sont partis à l'étranger, qui sont partis à Vigo, donc dans le nord-ouest de, de l'Espagne, où nous avons un site industriel, euh, où en plus, moi, euh, ça a permis de faire une continuité au niveau activité, même si au niveau langue, ils ont eu un dépaysissement complet, parce que j'ai euh, la moitié de mon équipe qui est basée en Espagne, et, ce qui fait qu'on fait l'essentiel de nos réunions en anglais, donc ils étaient déjà dans le bain avant de partir, mais cela leur a permis d'avoir une vie à l'étranger, où ils ont dû chercher à la fois à se loger, à vivre pendant, pendant trois mois, indépendamment de l'activité professionnelle, où là, au lieu d'être avec des, des, des Français dans le bureau, ils étaient en Espagne avec des gens qui parlaient espagnol, certains parlaient français, mais la majorité non, et donc l'échange se faisait en anglais de manière quotidienne. D'accord, donc euh, vous euh, ok, donc l'entreprise euh, Stellantis encourage justement ces départs là aussi. Euh, tout à fait, tout à fait. Et, mais dans ce cas là, ils n'ont pas cherché une autre entreprise, c'est juste on a eu un accord avec euh, le, le site qui devait les héberger pour euh, l'accord la, de, de, de, de les faire déplacer. Mais je sais que nous, il y a aussi des déplacements depuis qu'on a fusionné, parce que Stellantis, c'est Peugeot, Citroën, mais c'est aussi Opel, Vauxhall mm -hmm. et maintenant, c'est Chrysler et Fiat. Donc, euh, je sais que par le passé, pas dans mon service, mais dans un service à côté, il y a des personnes qui sont allées à Rüsselsheim, donc en Allemagne, au niveau échange. Et j'imagine qu'avec l'intégration avec Fiat et Chrysler, dans les prochaines années, il y aura des possibilités peut-être de partir aux États-Unis ou en Italie tout en restant dans le groupe Stellantis. D'accord, très bien. Et une autre question qui me vient à l'esprit est-ce que, euh, est que parfois donc, euh, après la période d'alternance vous gardez euh, des, des alternants avec vous pour euh, intégrer directement? Euh, tout à fait, vos équipes il y en a un dans l'équipe, hein, Valentin Bourdier, qui avait fait, euh, qui a fini, je pense, il y a trois ans son alternance, et qui est resté dans l'équipe, et qui est une des personnes leaders auprès de moi dans, dans le service maintenant. Euh, le précédent alternant que j'avais eu avant lui, euh, j'aurais bien aimé le faire garder, mais ensuite les processus de recrutement dans les grandes entreprises ne sont pas toujours faciles. Donc en général, mmh. j'arrive à recruter une année sur deux. Et le premier, lui, est parti, euh, vu, vu sa formation et, et, et la formation complémentaire que je lui ai distribuée, il est parti chez Quant, donc le moteur de recherche français euh, à Nice. Donc il y a à la fois des débouchés, même si euh, on les embauche pas, on surveille quand même ce qu'ils deviennent. Donc vous gardez quand même des contacts avec eux fin... Je garde moi personnellement des contacts avec chacun des alternants que, que j'ai accompagnés, oui. D'accord, bah, merci beaucoup pour ces réponses. Euh, Peut-être une question euh, autre pour Amir, est-ce que ça arrive ou est-ce que c'est possible de changer d'entreprise au cours de l'alternance Alors c'est relativement rare, mais c'est une possibilité qui existe effectivement. Quand il y a un accord qui est mis en place, quand l'étudiant le, et l'entreprise sont d'accord pour... Mmh. Euh euh, rompre le contrat et permettre à l'étudiant d'intégrer une autre entreprise, c'est tout à fait possible. Alors, c'est effectivement exceptionnel. Euh, sur ces deux dernières années, c'est arrivé une fois où l'étudiant a effectivement changé d'entreprise. Euh, C'était tout simplement par rapport à son projet professionnel. Et en Mais du total... coup, dans ce cas-là, il est accompagné quand même par l'école Absolument. C'était okay. donc un, un projet bien mûri et et Donc en accord avec l'entreprise dans laquelle il se trouvait, euh, il a pu euh, effectivement rejoindre une, une, une autre entreprise. Ok, et peut-être question un peu plus pratique au niveau du logement. Donc ouais. j'imagine que tout le monde n'a pas son lieu d'études au même endroit que son lieu d'entreprise de, Comment est-ce que ça se passe pour toi et comment est-ce que ça se passe en général pour tes collègues okay. Alors, pour ma part, j'ai du coup, comme je l'ai dit, mon, le, mon entreprise se situe à Mulhouse. Donc, c'est vrai que j'ai préféré habiter à Mulhouse. D'accord. Donc, je me suis trouvé un logement à proximité de mon entreprise. Euh, après, je sais que euh, pour d'autres euh, étudiants, leur entreprise est vraiment euh, ailleurs, donc dans le nord de la France, mm -hmm. dans le sud. Et donc, euh, généralement, ils ont euh, un logement euh, à Belfort pour la période euh, de cours et euh, leur logement euh, soit à côté de leur entreprise ou dans leur famille euh, respective, euh, s'ils habitent euh, naturellement à côté de leur entreprise. D'accord, euh, mais il n'y a, a pas d'étudiants qui prennent par exemple des logements peut-être pour une période de deux mois. Si, ou si, de trois bah, mois du coup, si si, c'est exactement ça. Pour les, pour les personnes qui ont leur entreprise ailleurs, enfin loin d'ici et loin de l'école, euh, ils prennent vraiment un logement pour deux trois mois pendant la période de, de cours qui qui relâchent à la fin, de la fin de la période de cours et ils reviennent euh, quand, quand on a cours en fait. Okay. Et c'est un point effectivement important parce qu'aujourd'hui, euh, euh, on adresse vraiment euh, la France de manière générale et on a des étudiants qui sont en entreprise à Marseille, à Nantes, à Paris, à Lille. Donc c'est pas Poitiers. centré sur la Franche-Comté quoi. Ab absolument, absolument. Et on a vraiment... Euh, euh, une, une bonne partie des étudiants qui sont dans, dans des villes très éloignées. Et euh, le, la formation existe depuis aujourd'hui bien plus de 10 ans. Mm -hmm. Et donc, en termes de logement, euh, les, euh, les bailleurs euh, connaissent. ont pris le pli ouais. et connaissent le, le système. Et donc, et les, les étudiants sont plutôt bien accueillis et ils sont évidemment accueillis. Euh, euh, accompagné par nous pour, pour ce problème de logement. D'accord. Très bien, moi je vous remercie pour ces réponses. Je crois qu'on n'a plus de questions dans le chat. Je pense qu'on a à peu près abordé tous les sujets. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose oui, on a effectivement fait fait le tour des, des différents points concernant l'alternance. Donc euh, un petit complément concernant les, les étudiants qui sont des apprentis, qui passent une partie de leur temps en entreprise, une partie à du TBM, mais ils sont considérés, est formé exactement comme euh, les ingénieurs sous statut étudiant. D'accord. Euh, il participe à des projets pédagogiques comme les autres étudiants. Il, il participe aussi à des projets de recherche et Alexandre d'ailleurs a participé avec nous à un projet de recherche durant sa période de, de, de, de formation Est-ce que tu donc, peux nous en parler peut-être un peu plus de ce projet de recherche euh, Oui c'est vrai, alors euh, du coup pour euh, la dernière année on a un projet de fin d'études à réaliser et mm -hmm. euh, généralement euh, les projets qui nous sont proposés c'est des projets euh, concrets, donc on essaye vraiment d'appliquer euh, l'informatique au service euh, pour répondre à un besoin et du coup là le, le projet sur lequel j'ai travaillé il est en lien avec euh, l'hôpital, le CHU de Besançon on a travaillé avec euh, le service de réanimation du CHU. Et euh, donc, euh, c'était euh, euh, hyper concret parce mmh. qu'en plus, avec la période actuelle, ça, ça renforce encore plus... Euh, l'idée de vouloir aider euh, aider euh, enfin aider à notre propre échelle et proposer des solutions et donc j'ai eu l'occasion de me déplacer moi-même euh, au CHU euh, avec euh, Amir pour euh, déjà être en contact avec le service de réanimation comprendre le besoin travailler avec eux euh, main dans la main et euh, j'ai eu la chance aussi de réaliser une première phase expérimentale où euh, là euh, j'ai posé des, des capteurs sur des euh, sur des sujets etc donc euh, donc euh, c'était vraiment une, une expérience euh, euh, très enrichissante et que j'ai pu euh, exécuter graf, grâce à ce projet et euh, le cadre de recherche euh, proposé par l'école. Et comme quoi on retrouve de l'informatique vraiment dans ouais. tous les domaines et peut-être même pas ceux auxquels on penserait euh, oui, de base. Oui, absolument, tout à fait. Et puis là, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est euh, vraiment un projet comme la formation transversale. C'est-à-dire mmh. que... Euh, on, on est en train d'équiper les, les patients qui sont dans le coma de, de capteurs pour collecter l'information euh, qu'on va stocker et traiter pour pouvoir euh, automatiser le système de sédation qui aujourd'hui est purement manuel et donc Alexandre a contribué de manière particulièrement intéressante dans, à ce projet-là. Exactement. Et ce que je dis souvent, c'est quand on travaille, que ce soit en entreprise ou sur des sujets comme ça, on travaille rarement sur les mêmes sujets et à chaque fois qu'on a la chance de travailler sur, sur tel ou tel sujet, mm -hmm. on en sait un peu plus aussi sur le, le métier bah, pour lequel on, on, on offre la solution. Donc là, au service de réanimation, on a pu apprendre plein de choses. Quand j'ai travaillé dans l'entreprise sur le domaine de l'industrie 4.0, en lien avec PSA Stellantis, on apprend vraiment d'autres métiers en même temps que, que le nôtre. Donc, donc, donc tu continues d'apprendre tout au long de ta carrière Exactement, finalement. on s'ennuie très rarement en informatique et, et je recommande cette, cette filière. D'accord, bah merci beaucoup pour ces belles paroles de fin.